Est-ce que ça vous arrive d'être totalement saturé, de ne pas savoir où vous voulez donner de la tête, vous avez l'impression que vous arrivez le soir à la maison puis vous avez juste envie de pleurer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans une petite vite en pleine conscience. Salut le gang, c'est un sujet que j'adore, que je parle régulièrement, avoir l'esprit saturé. Parce que pour plusieurs de mes clients, de mes participants, de mes élèves dans mes différents programmes, je me rends compte, et c'est la même chose pour moi, hein, avec tous les textos aujourd'hui, les courriels, euh, les, les, les, la publicité un petit peu partout, on devient saturé rapidement dans notre esprit. Et, et est-ce que vous avez des techniques pour vous permettre, hein, permettre donner un coup de pouce à votre système nerveux, hein, que ce soit sympathique, parasympathique, de, de, de shifter en fait, de faire un switch peut-être, D'entre nous, on est pris sur le système sympathique qui est celui de l'action. Hein? Et on ressemble un peu à un genre de petit cureuil que dans l'air de glace. Vous savez que... que les yeux comme ça, et là on fait stress, angoisse, anxiété, puis on cherche à contrôler tout ce qui est. Et pourtant, switch, on a tout à l'intérieur de nous. On a une pharmacie interne exceptionnelle à l'intérieur de nous, mais pour ça, il faut donner un coup de pouce à notre système. Il faut apprendre à utiliser ça ici, faire un switch et calmer notre esprit. Il y a plusieurs choses qui vont permettre à notre système nerveux de basculer de l'un à l'autre. Peut-être dans la nature, des périodes de relaxation, la méditation pour moi aide énormément, des périodes de bain chaud, de bain froid, des douches froides. Je ne peux plus me passer aujourd'hui de douches froides. J'en parlerai un jour dans une petite vitre, mais vous devez comprendre que votre système nerveux est votre meilleur ami. Si vous êtes constamment sur le sympathique, vous allez être constamment ré réactif, impulsif, vous allez avoir l'impression d'être saturé, euh, vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de courir après votre queue, que vous n'y arriverez pas, vous sentiez, vous avez avoir l'impression que votre liste est toujours plus grande que qu ce que vous avez à faire. Donc, complètement saturé, ça c'est parce que votre système nerveux est barré sur le sympathique. Le parasympathique, c'est celui du repos, c'est celui qui nous permet de se régénérer. Et pourquoi? Et c'est pourquoi que, au quotidien, mais je pratique la méditation. La méditation a littéralement transformé ma vie, me permis de revenir en zone de reconnexion et surtout de désaturer mon esprit. Ça prend tout simplement ça la gang. Deux narines. Donc, si tu as deux narines, tu as tout ce qu'il faut pour revenir en zone neutre, mais de temps en temps, il faut tout simplement apprendre à revenir à l'intérieur de soi. Si tu as, si as de l'intérêt, poum! je te mets un lien ici, je te partage une méditation reset qui a changé la vie de plein, plein, plein de personnes super simple en 7 minutes et c'est totalement gratuit. C'est François Lemay qui vous dit Je vous aime, je vous adore et n'oubliez pas, vous êtes la plus belle merveille au monde. À bientôt tout le monde.